Je vous emmène cette semaine à la tour sur et c'est dans l'arrière-pays-niçois, on est à une petite heure de trajet de Nice. Je suis allé là-bas pour tester le canyoning. Le canyoning c'est une discipline qui consiste à descendre comme ça le lit des torrents à pied, avec évidemment différents obstacles naturels qu'il faut franchir en sautant dans, dans l'eau glacée par exemple. Alors c'est oui. évidemment très physique, hein, oui. mais le cadre est, est réellement oh, est sublissime. C'est vraiment du, du sport nature. Hein. Euh, des responsables de, de la fédération de montagne étaient là pour, pour s'occuper de moi, pour m'encadrer, oui. avec l'équipement qu'il fallait évidemment, c'est-à-dire une combinaison, un baudrier, parce que parfois on fait des descentes en oui. rappel, vous allez voir ça, puis des chaussures antidérapantes. Image de Simon Viguier et montage de Geoffrey Bertand. Regardez. Oui. Oui Bonjour Emmanuel, ça va Bonjour Emmanuel Donc c'est avec toi que je vais faire du, du canyoning, c'est ça Tout à fait, on ouais. va faire le beau canyon de souris. Bon Norbert, je crois qu'on est prêt là, c'est bon Ben je crois qu'on n'a jamais été aussi prêt. Et donc là on va descendre le, le long du torrent, je vais devoir mettre la tête sous l'eau. Et je ça, crois ça, c bien, c pas je, bon je truc ça. bien. Là, Norbert, c'est la, la première grosse difficulté, c'est ça C'est la première petite difficulté. Petite, d'accord. Oui, c'est un petit saut, mais par contre, il faut, on appelle ça un saut ciblé. C'est-à-dire C'est-à-dire que si tu ne sautes pas au bon endroit, c'est pas bon. Ah, super, c'est rassurant. Première petite épreuve, je suis déjà en train de flipper. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Bon. On envers la deuxième épreuve, c'est sa deuxième saut. Allez vas-y, Ré réfléchis pas plus. Un, deux.. Non non non, non. ne touche pas, ne touche pas. Hein. Ah, la deuxième fois ça s'est plutôt pas mal passé. Il paraît que c'était mieux, mais c'est super et le cadre est quand même juste génial quoi. Bon, Lambert c'est bon On l'a fait Ça y est. C'est physique, hein. c'est quand même très, très impressionnant. Les cascades, tout ça, les toboggans, c'est génial. Hein. Tu t'en es super bien sorti, bravo. Ouais, il me semble aussi, oui. Le canyoning, testé et approuvé. Je vous avez dit que c'était physique. Hein, ah, C'est physique, mais ça donne envie. Ah oui, ça donne vraiment envie. Mmh. Immense merci à, à Norbert, à Erika, à, à Thierry et Fabien qui euh, nous ont aidé comme ça, toute l'équipe, à, à descendre comme ça ce vallon de cramassouris. L'eau est à quelle température elle, Là, que... elle était à euh, 12 degrés à peu ah, près. Ouais, mais euh, les combinaisons ouais, sont sympas. Oui, elles sont Voilà, C'est mmh. quand même en enfin, euh, voilà. Ça rafraîchit. Mais ça rafraîchit absolument. <rire> si vous voulez, essayez-vous aussi le, le, le canyoning. N'hésitez hein, pas à aller sur le site de la Fédération Française de Montagne. Vous avez toutes les infos. Il y a plusieurs centaines de sites. Alors, dans les Alpes-Maritimes, au Pays Basque également, il y, en bien sûr. <rire> il y a plein de sites et faites-le avec des, des gens de la fédération, vous serez en totale sécurité, ouais. c'est vraiment sympa. Mmh. Et ça permet de découvrir des paysages absolument mmh. sublimes. Ouais. Dans l'arrière-pays c'était exceptionnel. Mmh.